La fois où je me suis montré un salaud. pas que je manque d'exemple, c'est que euh, le risque que cette histoire me reste collée à la peau et qu'elle soit surtout décontextualisée est grand. Mais enfin bon, il n'y a pas que le risque qui est grand, Allah est grand également, paraît-il, en ce moment. Les femmes, c'est du chinois. Le vous moi c'est ce fameux homme d'influence. Moi je suis pas dans la ligne de dominante, je suis un dissident qui a la chance d'avoir des espaces de euh, Le contexte, j'avais une relation discontinue avec cette fille, femme. Euh, on est coétagne, comme on dit en italien, là, à mon âge, euh, une quarantaine d'années maintenant, à l'époque une trentaine, un peu plus, et bien plus que 30, enfin bon, restons, restons vagues sur les, sur les dates. Il euh, y avait plein de raisons qui ont fait que cette histoire m'a pas cranté. Hein. Euh, le cran, c'est quand on augmente en charge émotionnelle. Hein. La charge émotionnelle, c'est ce qui caractérise la probabilité de s'investir. Bref, tout ça, c'est du jargon de mes, de mes séminaires. En gros, ça ne, ça ne crantait pas, ça ne montait pas. On se plaisait suffisamment pour se voir de temps en temps, pas suffisamment pour, euh, pas suffisamment pour euh, dépasser les, les obstacles. Il y avait des obstacles logistiques. Il y avait un, un obstacle logistique parce que j'habitais pas en France, euh, il y avait un obstacle. Il n'y avait pas que celui-là en fait. Il y avait un obstacle culturel parce qu'on avait vraiment des modes de vie trop différents, des centres d'intérêt trop différents. Une fin d'été, euh, parce que je pars en vacances seul une fois par an. Pas dit que je partais en vacances une fois par an, ni que j'étais tout le temps seul. J'ai dit que je pars en vacances seul une fois par an. Et cette fois-ci, cet été-là, cette, cette saison-là, c'était Londres. J'avais simplement une opportunité, ou alors c'est pas très exotique, mais en fait j'avais une, une bonne opportunité d'échange. J'étais à l'époque sur une plateforme d'échange de maisons, d'échange d'appartements, et j'avais une proposition tout simplement d'échange du centre de Rome au centre de, de Londres. Et j'ai décidé de l'accepter, voilà, de faire une, une, une série de exposition, musée, visite, activité à Londres. Et elle s'y est jointe, je ne sais plus comment ça s'est... Je sais que c'est à son initiative, je ne l'avais pas invité et euh, du coup j'ai fait euh, genre 5 jours tout seul et puis elle m'a rejoint le, le dernier week-end ou, ou quelque chose comme ça. La première sortie je crois que c'était de, de se rendre sur, un, sur un, un flea market, un marché aux puces. Et là, première fois de ma vie que j'oublie mon téléphone dans le, dans, le, dans, le, dans le taxi, enfin dans le Uber je l'avais en, en fait mis à, à charger, avec le transport etc, j'avais déchargé la batterie plus que d'habitude donc j'ai besoin de la charger et le, chauffeur, le câble du chauffeur n'était pas assez long donc en fait pour que, pour que le câble teint, euh, il a fallu que je, je, je glisse mon, mon téléphone dans la poche arrière du, du, du siège, un petit peu comme les poches arrière des, des sièges d'avion, évidemment noir sur noir, euh, tout est noir, donc noir sur noir je l'ai oublié en, en sortant, et là, euh, dans ces cas-là, il eh ben, euh, y, y, y a un processus euh, via l'application Uber qui a l'air très, très industriel et très bien rodé en apparence. En fait, c'est quand même un peu artisanal. On se retrouve quand même à attendre de se faire rappeler par le chauffeur et puis ensuite on se débrouille pour fixer un point de rendez-vous. Donc évidemment, avec qui, avec quoi j'ai rappelé avec le téléphone de, de cette fille euh, et, et donc en, en étant en, en, en attente sur le serveur vocal Uber, sans chercher, mais me vient dans le coin de l'œil une icône, euh, une, oui, une icône d'application, le, le petit logo de l'application, Tinder, hein, que je vois sur son, sur son écran. Je savais hein, qu'elle avait été sur Tinder, ça censé ne plus être le cas, et surtout, c'est là que l'élément de contexte le plus important arrive, ces nombreuses histoires, ces tranches de vie, ces anecdotes personnelles qu'elle partageait avec moi, que je réclamais même pas, me la décrivait toujours, dans la solitude, euh, en train de m'attendre, euh, partant en vacances seule, elle était allée à Milan quelques jours, un week-end prolongé, alors elle m'expliquait être seule, euh, elle me disait « ah, seule en Italie, on est quand même bien, on est un peu dragué, un peu flatté », alors elle m'expliquait également aller, aller à l'île de Ré euh, pour rejoindre je sais pas quoi, toujours seule. Et bref, chaque fois qu'on échangeait, elle était toujours seule ou avec une, sa meilleure amie-fille. Euh, je me dis, bon, ok, Stéphane, tu sais que les filles ne désinstallent jamais les applications de rencontre, donc tu as le choix de lui, entre guillemets, faire confiance sur le fait que l'application soit en sommeil, euh, ou le fait de, de cliquer dessus. Alors, je me retiens, je me retiens, je me contiens, tu vois. Le serveur me fait passer par différentes touches, enfin, je suis en attente pour euh, tomber finalement sur le, le numéro privé du, du, du, du chauffeur, et puis je craque. Après de longues minutes de musique d'attente par téléphone, je craque et j'appuie sur l'application. La, J'étais à quelques mètres d'elle, je crois qu'elle s'était éloignée elle aussi, enfin. Et j'avais cet objet dans la main qui ne m'appartient pas, mais avec une tentation trop grande d'en savoir plus sur la vie réelle de cette personne, avec qui on partageait euh, on va dire des moments privilégiés, mais qui entre-temps me dépeignait un tableau que, dont mon intuition me disait « là, on est en train de t'arnaquer ». Donc, évidemment, euh, l'application n'était pas en sommeil du tout. Il y avait des messages qui remontaient jusqu'au jour même. Hein, C'est-à-dire que, ce que je vous raconte, on était 14h, 14h30. En réalité, elle avait, déjà correspond... elle a... elle avait des correspondants, pas de Londres, bien entendu, elle, a... elle... elle avait des correspondants euh, parisiens euh, qui, euh, avec qui elle échangeait euh, quasi, quasi quotidiennement. Il y en avait, allez, vous allez me demander un chiffre, il y en avait, je crois, à peu près 6 ou 7 conversations actives plus une dizaine de conversations, euh, elles, pour le coup, inactives. Et alors, ils se retrouvaient, alors parfois pour déjeuner, euh, C'était pas forcément très sexué, sauf un ou deux. Alors, premièrement, donc, pre premier, première petite gifle, euh, quelle, quelle est cette activité Tinder en, back, en background, hein, en, en, en fond, en arrière-plan Bon, pourquoi pas Que les conversations datent du matin même, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas pu attendre la fin de notre week-end pour y répondre alors qu'elle elle se présentait, elle, elle a répété à qui veut l'entendre qu'elle était éperdument amoureuse de moi, qu'elle attendait que moi. Ça, premièrement, j'ai trouvé ça assez choquant. Enfin, assez choquant. Pas choquant parce que j'en ai vu d'autres, mais euh, c'est là qu'on a, on a un petit peu l'œsophage qui fait remonter les gaz. Là, hein. ça, ça, on digère tout à coup beaucoup moins bien. Secondo, tous les types, ou quasiment 95%, enfin allez, 15 types sur 16 avaient exactement le même morphotype tous métis ou noirs, tous grands, tous... Ça, ça c'était vraiment gerbant. Et, Et troisièmement, c'est des mensonges sur les dates. Puisqu'en réalité, on, on voyait qu'elle parlait notamment de son week-end à Milan, où elle n'était pas évidemment pas du tout seule, où elle est partie avec, avec ce type beaucoup plus âgé, qui a dû l'inviter. Et... Et donc, j'avais confirmation que des dates où elle échangeait avec moi, en étant soi-disant seule dans sa chambre ou je sais pas quoi, elle avait dû s'isoler de quelques mètres et en fait elle était avec, avec d'autres. Encore une fois, euh, on n'était pas dans une relation explicitement monogame, on n'était pas dans une relation, on ne s'était pas promis d'exclusivité mutuelle. Simplement, il y a une forme de pudeur et une forme d'élégance simple à omettre les choses. Moi quand je ne promets rien, eh bien, je ne vais pas euh, essayer d'attendrir l'autre. À lui raconter euh, des soirées de solitude, euh, des, des, des, des week-ends seuls à me morfondre à Milan, je ne dis rien à la limite. Et là, euh, ce qui était ce qui était ce qui était frappant et ce qui m'a ce qui a ce qui a déclenché cette euh, rancœur aigre, c'était évidemment toute cette énergie, tout ce temps, tout cet investissement perdu à me dépeindre un, un tableau complètement complètement faux, complètement falsifié. Voilà une image totalement totalement fausse et schizophrène. Et là, alors vous allez me dire, mais pas, c'est pas toi là qui, qui t'es fendu, c'est pas toi qui a été méchant, c'est elle entre guillemets. Ben non, en fait, euh, là où j'ai été odieux, c'est à partir du moment où je l'ai découvert. Puisque euh, non seulement je ne lui ai pas dit tout de suite que j'avais découvert euh, l'app et que je l'avais lu, mais en fait j'ai été particulièrement odieux pendant les 24 heures qui ont suivi, en tout à coup par des questions, en la poussant à me, à me reparler de son fameux week-end à Milan, en la confrontant sur des dates, en lui poussant, parce que j'avais donc la preuve, j'avais l'écriture, euh, qu'elle avait déjeuné avec euh, un, de ce, un, de son, un membre de sa diaspora africaine l'avant-veille. Euh, euh, donc évidemment, je lui reparle ce jour-là en lui disant bah, « Tiens, euh, c'est marrant, je suis passé près de travaille dans une grande, grande, grande boutique à Paris, et je lui disais, ben tiens, c'est marrant, tel jour, en fait, je, je suis passé dans le quartier, j'avais cru voir quelqu'un te ressembler. Tout à coup, elle était en panique, elle ne savait pas si elle devait admettre ou pas, ou jouer sur la confusion. Et j'avoue que j'ai pris un plaisir assez malsain, dont j'ai honte, à la mettre mal à l'aise pendant, pendant, pendant, pendant 24 heures. On a recouché ensemble et... alors par contre là j'avoue que je, je n'ai plus eu aucune prévenance ou égard et euh, ég plus eu d'égard, eu égard justement, en ce qui concerne euh, ce qu'elle... ce qu'elle qu affectionnait ou au contraire euh, ce qu'elle qu euh, préférait laisser un petit peu de côté. J'ai été extrêmement égoïste. Euh, je l'ai vraiment pour le coup euh, utilisé comme un objet. Et le lendemain matin, euh, je crois euh, euh, on est sorti de prendre le, le petit déjeuner. Au moment de sortir, je lui dis Tu sais, je, je pense que tu devrais prendre ta valise parce que je ne suis pas sûr que tu rentres avec moi. Et là, tout à coup, ça, son, ses, doutes, ses, sa, ses doutes ont été levés. Donc, ce qu'elle soupçonnait, évidemment, est arrivé. Et elle a piteusement fait sa valise en 5 minutes en me demandant si on allait se revoir. Et euh, j'ai dû dire un truc hyper cynique et, plein de, et mordant et, et froid dont je ne me souviens pas. Mais euh, voilà, je l'ai planté dans le centre de Londres euh, et elle est partie euh, certainement piteusement euh, se racheter un billet de d'Eurostar et rentrer en région parisienne et je, je n'en suis pas fier. Euh, après tout, il, il lui était pas interdit de voir d'autres mecs, euh, simplement voilà, euh, elle a voulu euh, pousser le le dessin du tableau de l'agneau blanc un petit peu trop loin, il suffisait d'être évasif ou de ne rien dire ou de montrer une certaine forme de, de, de pudeur stratégique. Euh, je trouve que les, les récits de sa solitude, quand en réalité, elle, euh, elle cherchait simplement le mâle alpha de la diaspora euh, du morphotype qui l'excitait, eh euh, c'était très impudique. Voilà. Je reproche son manque de pudeur et j'ai été particulièrement... Euh, vicieux, froid et égoïste euh, pendant ces dernières 24 heures et voilà, j'en suis pas fier et aussi, aussi loin que je me souvienne c'est probablement le, le pire coup de pute que, que j'ai fait à, à une femme pour qui j'avais malheureusement perdu euh, affection, respect, admiration et, et toute forme d'empathie généreuse. the stuff together. Okay, three.